La tradition au, au samska, c'est que si le public étant présent, qu'il n'est pas forcément que des gens de la presse, il y a aussi des anonymes ici, à se mélangent, ah. Et on leur laisse la chance de poser des questions aux gens qui, qui, qui ont pris la peine de venir voir en interview. Quelqu'un a-t-il une question pour Frère Paul-Jacques Et là, je saute dessus, Banzai. D'accord. Donc euh, j'ai vu que tu, en ce moment, tu passais pas mal de temps avec euh, Roger de. Euh, de Blue Spark. Voilà, tout à fait. Roger Judas. C'est yes. Ouais. Donc euh, je voulais savoir si tu avais prévu de refaire euh, un petit euh, arrangement avec à la campagne numéro 2, quoi. Et tu sais, comme euh, des Mais... premiers skates qui sont sortis, nous me semble, non Mais je vois pas le rapport avec Roger, pardon. Ouais, parce que c'est un DJ, donc je ah, pense oui, que c'est un voilà. non non d'accord. Bah... Non, non, ça va, ça, ça, ça... En tout cas, le prochain album, ça sera pas... Ça sera pas l'un, faut dire, Mais par contre, je travaille avec lui, ouais, c'est... Un, un bon pote, un bon camarade, on s'amuse bien. Ok. Uh, oh, donc c'est juste des bons moments, mais c'est pas... Ouais, non, on, on... fait des shows ensemble. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Oh... Super Oh la... <rire> Il va falloir soulever, je ne sais pas que j'en discute. Quelqu'un a-t-il une autre question pour Pierre-Paul Jacques Notre ici présente. Elle euh, n'a même plus des notes, c'est même. Bon. Ça vient de loin. Yes, c'est qu'il a un gros sur Bonsoir, Pierre-Paul Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, sur ton petit truc, Kingston Carmen. Après toutes ces années à chanter la liberté, les valeurs essentielles à l'être humain, penses-tu que les textes ont le même goût qu'il y a 20 ans Euh ouais. Enfin, moi, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Moi je les écoute pas tout le temps, je les, je, je les chante de temps en temps. Mais je sais pas. Alors une question qui vient de la réunion, euh, dans les 10 heures à la réunion, qui se demande euh, le clip Mama, ta maman t'a-t-elle demandé une autre chanson non, mais elle est très fière de celle-là, en tout cas. Ouais. Et puis, ben, la dernière, si je peux me permettre, euh, jusqu'où t'aimerais ton audace Ah <rire> ça, je sais pas. Quelle audace, parole. Ah, oh. Non, je sais pas du tout. Euh. Je sais pas. Je sais pas, tu es trop audacieux Bah quand même. Ah ouais. On va faire tout ça <rire> <rire> Depuis toutes ces années euh... C'est les mentors qui, qui font encore que, que tu continues comme ça Non, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est ma vie qui se déroule. Je sais mais c'est pas, pas toujours euh, super euh, brillant. C'est créativité, on laisse venir. Pardon Oui, ouais. de rien. D'autres questions euh, Oui, oui, partout, par là. Oui, euh là, C'est un lit Qui t'es qui a posé une question Tu as voulu te poser une note Tu as voulu te poser une Ça fera Merci. Bonsoir pierre paul -Jacques. Bonsoir. Donc nous, nos, les grands fans, hein, j'ai... Euh... As percé ma majorité, tu as dans ma jeunesse, tu continues à me percer encore aujourd'hui. En fait, non, ma question, c'est concernant ta rencontre et ton duo avec Sir Samuel. Je voulais savoir comment s'est fait cette, euh, ce, ce duo. Alors, Sir Samuel. Alors, quel, quel duo C'est mon pote, Sir Samuel. Oui, oui, Samuel. oui, oui. mais je ne vois pas quel duo. Mais euh, en fait, euh, euh, le duo que vous avez fait, euh, je ne me rappelle plus le titre exact, mais euh, plus sur votre rencontre dans ces Comment c'est fait Eh bien, nous on se connaît depuis longtemps. Donc, Samuel, il était dans le Science Crew avant. Donc on se connaît depuis longtemps. Et puis, euh, bon, ça tout ça. Et il se trouve que, comme je disais à un camarade, que l'année dernière, j'étais incarcéré, il se trouve que lui aussi, tu vois, pour d'autres raisons. Et donc, on n'était pas ensemble dans le, dans le même établissement, on va dire. Mais c'était à peu près dans les mêmes époques. Donc comme on est potes. On s'est retrouvé sur un festival il n'y a pas longtemps avec un étranger. Et là, on s'est check tout ça et, et on, on a chanté une chanson comme ça dans les loges, mais euh, je me demande comment tu sais ça, toi. Merci pour Bonsoir. Euh, du coup ouais. ma question c'était euh, tu, tu as été donc en prison l'année dernière et euh, justement la prison c'est quelque chose pour moi et pour que monde tu représentes vraiment la solitude et il y a cet aspect là, du Crégué qui est à la fois on a besoin du public pour s'inspirer et euh, on, on reste connecté avec le monde extérieur pour s'inspirer, pour leur parler, pour leur parler de à la fois de ce qui les touche et aussi de ce qui les intéresse. Et euh, est-ce que du coup ta manière d'écrire dans la solitude ça t'a ça, ça changé cette manière d'écrire Euh, non. Euh, déjà, j'ai rien écrit là-bas, ou très peu. C'est plus après. Et puis là-bas, on n'est pas si seul, mais il y a beaucoup de monde. Là. <rire> tu vois Voilà. Et euh, c'était en parlant d'une autre question qui était euh, est-ce que du coup, tu t'inspirais plus de ta vie ou de ce qui t'entoure pour écrire Des deux, en fait. Ça va ensemble. Tu essaies de faire le de, lien de ce qui m'entoure, c'est-à-dire à -dire, euh, la, la fois des gens avec qui tu parles et euh, du monde, de ce qui est venu, de la politique ou euh, des. Voilà, de mon à ma manière, à ma façon. C'est-à-dire Bah, écoute mes chansons, c'est à ma façon, je dis d'une manière, quoi. Je suis pas là, je suis pas, je suis pas un chanteur engagé. Hein. Je le dis à ma manière, C'est engagé, vais... parle ben ouais, peut-être quelque part, ouais. Mais, Mais enfin, euh, enfin bon, je ne revendique pas du tout. Malgré toi, parce que tu, tu restes, t'as une philosophie quand même. Malgré toi, et le fait que tu la partages, ça veut dire que t'es engagé. C'est ah, oui. sûr. Ouais. <rire> ça me va. Tu <rire> veux la capitaine ou le général sans nous savoir que tu avais des troupes, en fait. <rire> y a-t-il d'autres questions à dire, Paul Oui Si, c'est lui qui voit. Alors, Pierre-Polviac, encore moi, Jessica, mon prénom. Euh, Jessica, ouais. tu es avec ta femme, mais euh, tu as un pour la Martinique. Ouais. Euh, tu connais le Cap-Vert aussi. Est-ce que tu parles portugais Du tout. Je veux dire qu'un ou deux gros mots. Et alors, du ton merveilleux à toi, lequel serait-il entre la Rochelle, la Jamaïque, le Cap-Vert, la Martinique ben, un, un peu tous à des moments différents, quoi. Voilà, ouais. je sais pas, ouais. Pour la Rochelle, c'est pas mal. Ah, je suis pas trop mal là-bas. D'accord. Et une petite dernière, ben, tu parles de prison tout à l'heure, mon collègue en parlait aussi. Euh, c'est quoi pour toi euh, qui a connu en prison de la définition, du coup, de la liberté euh, Ben, écoute, moi je sais pas. Bon, moi, c'était pas la première fois, hein, déjà j'étais jeune, ça m'était quelques fois. En fait, euh, eh ben depuis cette fois-là, eh ben de, je sais pas, je n'ai pas de philosophie spéciale, mais je, je, je déguste par toi, je, je profite. Voilà, c'était ça, la l'habitude. Est-ce que tu es sportif, un peu jeune Oui, un peu. Ça tourne mieux. Parce qu'ici on a une tradition toute récente, peut-être d'hier, d'ailleurs, par rapport à Gaston mais qui est du coup millénaire comme une histoire de marin d'autant. C'est une idée de... Notre superstar princesse de l'interview en anglais, les Français euh... n'y ont pas le droit, mais... change. Et Natalia avait envie que chaque groupe fasse un petit challenge de fléchelle, et ici des scores qui déclinent, et donc c'est tous les groupes qu'on qu a interviewés et qui se mettent en compétition pour être euh, champion du monde des euh, trichettes de Réglise Sonska 2018. Right. Un truc qui devrait faire que ton prochain contrôle de police fasse comme ça pour le le trou. Si tu gagnes par exemple. Alors, pour faire ce jeu, c'est assez simple. Nous avons John, cest d'ailleurs notre fidèle sondier, qui euh, a un petit décompte à 30 secondes. 30 secondes, pendant lesquelles je te pose des questions euh, d'intérêt général, tu vas pas... Et pendant ce temps-là, je t'arrête à Non. Chaque fois que tu réponds une bonne question, moi, je vais essayer de faire des questions courtes, pour que tu puisses en répondre à un max, tu gagnes une fléchette. à 7. Et à la fin, le nombre de fléchettes que tu as gagnées te permet de jouer. Tu n'en as qu'en a eu que 3, tu as qu'en en a eu 5. Quand tu as la 5, tu pars mieux qu'avec 3. Tu vois pas principe You're really ah, Il est ready. Alors, euh, qu'est-ce que la zonzon, tiens, pas 11 ans C'est le, le, le pénitentiaire. Oui, euh, oui. Jail euh, Est-ce que tu as déjà entendu ce mot benaise Bien sûr, c'est du charentais, ça veut dire bien. Oh. Euh, Trois. Est-ce que tu aimes <rire> Es-tu déjà tombé amoureux d'un maton Est-ce que ça pourrait t'arriver tu matone alors, s'il te plaît. Voilà, ouais. Mais il y en a des très jolies, figure-toi. On ne dit plus ça maintenant, on dit surveillant. Surveillant, surveillant. De toute façon, voilà. on perd du temps là. Donc je considère que c'est une bonne réponse. Euh... Qui traînait à Stockwell en 79 Euh. Pas moi, c'était en 80. 80 ah, qui Bah ben, moi. Et. Et Poisson. Et il y a être bien sûr. pas vrai. Ouais, ça, ça vaut trois fléchettes, un hein, oui. Ok. Alors, on va pouvoir sa conversation, et puis après... D'Arts euh... Vous okay. okay. Roger, le filet Attends, je peux... Attends, pas... Désolé.